Pour être capable de créer ce que je veux créer, pour être capable de me libérer, j'ai besoin d'avoir la connaissance juste, d'accord? De la connaissance juste vient la compréhension juste. Le moment où je vais avoir la connaissance juste, je vais me mettre à comprendre. Vous savez la gang pourquoi je répète et je répète et je répète? Parce que je me suis rendu compte avec le temps que plus tu es proche de la source et que tu répètes la même chose, plus ça vient en cri. Pourquoi sortir les sept stratégies de leadership par excellence puis les douze stratégies pour être aimé? puis les... on, on fait juste se perdre, on fait juste amplifier en fait nos connaissances. On peut-tu revenir à la base le plus proche de la source possible et taper, taper, taper, taper, taper, taper, taper, taper taper la même connaissance, comme faisait Jésus finalement, comme faisait Bouddha finalement. Il a pas d'étourdir tout le monde. Il, il disait toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, mais tout ce qu'il faisait, c'est qu'il y en avait des histoires des analogies Ils profitait du moment présent pour pouvoir enseigner et venir et venir partager les grandes vérités universelles